Alors bah déjà, bienvenue à vous pour cette UHC politique. Okay. On va faire un petit disclaimer. Il y a bien sûr une réserve électorale, donc bien sûr, cette UHC est à but humoristique est à but satirique, ce n'est pas une propagande pour tel ou tel résultat. Bien sûr que dans la vraie vie, Macron n'a pas force et n'a pas 20% de résistance à côté de Médala. Bien sûr que Jean-Marie Le Pen n'a pas plus 3 coeurs. C'est bien sûr une occasion de se marrer. Il y avait non, des événements moi. aléatoires en plus, je rappelle qu'il n'y a pas dans le doc. Des événements le vote. Si vous votez pour quelqu'un, euh, cette personne pourra avoir des effets aléatoires en bonus ou en malus, vous avez par exemple un financement de campagne excessif donc il vous donnera des pommes d'or, mais vous pouvez aussi avoir une plainte pour agression sexuelle qui vous donnera nausée pendant une minute. <rire> Je vais laisser Lapin qui a été emballé par le projet lancer la game, let's go Lapin. Je pense qu'il était emballé jusqu'à ta dernière phrase. Non, c'est lui qui a fait! c'est lui C'est lui qui a fait au dernier moment! C'est lui qui a fait au dernier moment, c'est lui qui a dit! Moi j'ai le temps de rajouter un truc pour agression sexuelle! Au réel! Au réel! C'est sympa de rendre César! César! César! Mesdames et messieurs, bonsoir, vous avez cliqué sur la vidéo parce qu'il y a de la politique Mesdames et messieurs, nouvelle vidéo, politique UHC, événement organisé par Nems, streamer que vous connaissez certainement. Nems a décidé de créer à l'occasion des élections présidentielles un mode de jeu qui s'appelle politique UHC. à la manière d'un LG UHC, les rôles vont être remplacés par des prénoms ou des noms de personnalité politique. Ah, c'est très compliqué de sortir un politique UHC sur YouTube, surtout qu'une grosse partie des gens sont églés en règle générale, et du coup, je risque ma carrière en sortant un truc qui s'appelle politique UHC. Cette vidéo est bien évidemment à but satirique. Le mode de jeu a été conçu à but satirique. Il n'y a aucune volonté de prôner telle ou telle partie. Vraiment, le but, c'est juste de s'amuser, de rigoler pendant le deuxième tour des élections présidentielles. Moi, je vous sors la vidéo parce que la game était hilarante. Vraiment, on a beaucoup ri. Je pense que ça peut te faire un peu de bien à tout le monde d'avoir une dose de bonne humeur quotidienne sur YouTube. Deux parties s'affrontent, le Rassemblement National et La République En Marche. À ça va s'ajouter aussi un système de vote, comme vous pouvez voir à l'ancienne dans l'Ougaru UHC. Sauf que dans ces votes, il y a soit un effet positif, soit un effet négatif. Il y a quatre votes différents et on n'a aucune idée de si le joueur voté va recevoir un effet positif ou négatif. Parmi ces votes, il y a par exemple le contrôle fiscal, etc. Des choses très drôles, mais vous les verrez en temps voulu. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner si la game vous plaît. Pitié, s'il vous plaît, ne tapez pas sur les doigts, merde. Je prête serment que je n'insulterai personne. Vous devez tous faire ça dans le chat et vous abonner aussi. Et lâcher un pouce bleu aussi. Envoyer un euro PayPal. Stop sur Twitch. Offrir un gâteau. Vous être m'offrir une maison, un nouveau téléphone, un diplôme, 50 000 euros, on verra. Bonjour à tous, bienvenue mesdames et messieurs pour UHC Politique, voilà, scénario euh, spécialement développé pour euh, le deuxième tour des élections présidentielles. Euh, bien évidemment UHC à but humoristique, aucun, aucunement euh, l'objectif de faire passer un candidat supérieur à un autre. Le but c'est de s'amuser, c'est de rigoler un petit peu ça, de faire un truc satirique, de sortir les, les petits pics de chacun pour essayer de faire des trucs drôles. Et voilà, c'est tout. Bon mesdames et messieurs, on va voir l'annonce des rôles, on va savoir quel rôle on mérite d'être aujourd'hui. Imagine le mec, qui est le Pen, il fait YES c'est bizarre, genre. Allez, annonce des rôles. Attention! Vous êtes sur Castex. Votre métier fait gagner avec la République en marche. Pouvoir de persuasion pour confiner. Fait de vous à un pilier pour lutter contre l'épidémie extrême. Vous disposez de la commande slash confinement qui donne l'effet slowness à tous les joueurs de la partie pendant 30 secondes. Vous devez gagner avec la République en marche. Let's go! On va avoir on enfin fait le pouvoir de confiner la France. Quoi Attends ah, là, là, là... Slash vote Regarde, j'ai pour le reste. Euh, non, j'ai voté le, le reste par contre. Tu vous vous rest up J'ai voté le reste up, j'ai voté le reste up. C'est un il est en retard. Non, non, c'est trop. Oh, je suis mort Restump a reçu 5 votes et parmi les 4 événements aléatoires des votes qui pouvaient arriver, il a reçu la plainte pour agression sexuelle. Bien évidemment, on ne rigole pas de ce genre de choses il y a des gens qui en souffrent tous les jours. Je tenais juste à faire un petit aparté sur ça. Toutes les blagues qui vont être faites autour de ça durant la game sont bien évidemment de la satire et du foutage de gueule envers certaines personnalités politiques qui sont accusées d'agression sexuelle et qui sont toujours au cœur du gouvernement par exemple. Ça me tenait à cœur de faire une voix off sur ce message en particulier parce que ça peut toucher certaines personnes. En tout cas, voilà, je fais des gros bisous à tout le monde. Et ça, c'était les petites parties du mode de jeu qu'on qu n'était pas forcément au courant avant d'y jouer, tu vois. Ouais frérot, alors est-ce est... que t'es content de ton rôle En vrai mec sache que j'ai hésité mais sache que je rigole bien depuis tout à l'heure donc c'est en vrai je, je okay. rigole pas T'as kiffé euh, l'annonce ben, Ouais ouais en vrai douté ou pas Enfin je ne pensais pas comme ça honnêtement C'est chaud Ouais en vrai mais, mais moi pas, les je, ou... je parle pas je hein. parle pas je suis totalement contre ce genre de choses Autant avant c'était un pote mais maintenant que je connais son vrai visage ça me je dégoûte. Comprends. Je, je comprends. Me dégoûte. Les gars les gars il y a des dons pour Pécresse au centre Faut y aller des Allez, dons pour Pécresse Allez on n'hésite pas les gars on met sa main à la pâte Les dons pour Pécresse Allez les dons pour Pécresse bah, faire, hein. Je mets je un diamant. Voilà. Tiens ah, bien. Ah, a... oh, ouais. Ah j'ai une <rire> potion. Bah oui, Mais oui, depuis tout à l'heure. Mais oui. Vas-y, écoutez, le témoin. j'ai bel et bien été agressé par euh, Reston Pokeke. Ah <rire> <rire> je suis d'accord pour faire un procès. <rire> Attends, on attends, on attend, reste et on lui fait en faire un, un, un procès. Oh, enfin, D'ailleurs, attendez euh, le reste... Quel est ouais. ton Mais, prénom, ouais. Richard, C'est quoi ton prénom Oui, oh, je, un euh, je, me ferait, me je... Je... Je... Je... Je... Je... Je... Jeanne, il s'appelle pas Euh Scott, Scott, Scott, Scott, Scott, c'est quoi ton prénom, mec? Eh oui, Scott, c'est vrai? C'est quoi ton prénom, mec? Je m'appelle Corinthe, C'est pas français, ça? Mon pote. Bah, reviens! Reviens, Corinthe Il a agressé un Barrage républicain! Où étaient les groupes messieurs Il y a eu un barrage républicain là Moi j'étais avec euh... Je sais plus... Il est différent Ah. ah, restez, loin, restez, loin, ah restez loin Restez loin Restez loin Restez ah, loin ah, mais quoi? quoi oh, mais lâche! Tu vois la différence entre Restump et Scott, bravo! Besoin, mais. <rire> <rire> Attends, tu vas pas te sentir si facilement là, t'as agressé mec là Comment ça t'as agressé un mec là j'ai agressé mec! Non, vraiment, tu dégoûtes, Moi, je pensais pas que c'était comme ça, moi je te faisais confiance, mec! Je te considérais comme un pote! Va te faire foutre! Non, je... Prison ah, oui. d accord, d accord. Prison Prison Il est où euh... Il est où, euh... il est où euh... du... Non, du pomoretti là Oh Attends, Attends, peu... Les gars, il y a Marron Il s'appelle Marron <rire> <je> Valérie. Oh non non non! Non! Ah oh oh est... Non, putain, oh, ouais, non! Non! Non! Non! Pas... Pas... Ah, ah, agressé, ah, pas... oh, non! C est... C est... Non! Non! Pas... un agresseur. Non! Non! Non! Non! Non! Il y a Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! T'es misogyne! On est raciste! misogyne! Allez, ceux qui, sont, euh, qui ont des prénoms français, faites des groupes! <rire> des Allez, on... Tiens! C'est tout ce que tu mérites! Mais écoute-moi bien, toi! <rire> <rire> ah ah ah Pas l'épée! Pas l'épée! Arrête! Si, si, si, si, si! Arrête, non, c'est si, bon, si, c'est bon! Si. bon. Pris le steak! Le steak, le steak, le steak! Il m'a agressé, il m'a rentré son épée! Julien m'a rentré son épée! Bon, ça Le va T'es content dangereux. de ton rôle, Guil C'est bizarre de poser cette question parce que tu peux ah, pas répondre oui, mais tu étrange. peux pas répondre non. Je, je ne m'exprimerai pas par rapport <rire> à cette question. Ah, D'accord. Putain, c'est vrai politique, Guil. Hein, je ouais, je je c'est vraiment fort. Ouais. Les écoles dit, et les lycées resteront ouvertes. Ok, Castex. <rire> J'ai besoin de m'imprégner de... du son de sa voix. Même si je sais que beaucoup de parents hésitent encore que les autorités scientifiques sont très claires Saut de prix clair! Tu aurais osé faire ça. C'est qui de vous deux? C'est qui de vous deux? De vous deux? De quoi de quittes-vous deux là, hein. Le barrage républicain! C'est quoi le barrage républicain? Mais Attends, montre un en vous... Ça veut dire que là, dans, en, dans, entre nous deux, il y a un méchant, c'est ça? Mmh. Oh, merde. Attends, j'ai Ah, ça va, je croyais que De... J'ai gagné un jeu de de quatre, Me dis merci de, de, de revenir dans 3 mois pour la deuxième dose ah ah oui, Je suis officiellement oui. plus vacciné dans le jeu ah lui, putain... Ah, ton ah, skin là méchant, bah. Ah non, c'est moi bah. Risto et Tatou... Bon J'essaye de... Finito, de laisser des petites traces... <rire> mais ne soyons pas trop moqueurs <rire> <rire> Nous ferons tout notre possible... Pour garder un maximum vos libertés. Ah oh, vous avez non, ça, vu Risto et tout ou pas là Bah on les cherche bah, pour les fumer aussi. Bah, tout le monde qui est oh j'en ai marre, j'ai plus de vie, j'ai plus de gap la nuit, ils vont arriver, Moi je reste ah, avec oh, eux ouais, moi. Super. Mais Mariette pète, c'est Speed Force Rési euh, avec la force des loups. Hein. Ah, ouais ouais. C'est un, là, un ah, hein, bien. Par contre les groupes, on est bien trop. Dès lundi, les écoles, les collèges et les lycées seront fermés. Mais faut que le... <rire> bon. pourquoi tu dis Macron Il a des infos 20. Macron. Hein, <rire> Et il connaît un mec Macron Ouais, il connaît un mec. Il connaît ouais, un Moi j'ai imprimé que les roules racistes euh... parce qu'ils sont au Dwarf Doers, The Guild, Omega <rire> et ouais, Army City. Cool, vous connaissez les méchants ouais, ouais, ouais. Ah, Risto, ouais. Maron. Risto Maron. Messieurs, je vous invite ouais. à garder, préconiser les gestes barrières. Vas-y, venez, on les cherche. <rire> oh On m'a barriéré Oh les gens autour, mais... ils ont je C'est une commande, c'est hein. une commande. C'est avec nous Ouais, c'est avec nous. Bon, <rire> Est-ce que vous, là, vous savez où je peux ouais, trouver un centre de vaccination C'est important. Ouais, J'ai vraiment bien. besoin de me faire vacciner, s'il vous plaît. Bah, je me suis fait vacciner par un chic passant dans la rue, Là, il m'a euh... attrapé le cou, il m'a mis une seringue. Mais comment ça, <rire> <rire> Est-ce que je fais quoi Ah, oh, ils sont là Let's go Let's Je suis d'un Viens, viens Mais si, si, hein le sauter, de le sauter, mes gars T'es en train de sauter mes gars Oh gars, moi LET'S GO Non quoi Bizarre Bizarre hein Est-ce que t'es vacciné Marwan Mais frérot c'est pas le problème, le problème c'est que vous êtes 20 frérot, vous êtes d'air toi Est-ce que t'as le Covid Est-ce que t'as le Covid Bichard mais dis pas que t'as le LG quand même va nous faire mal au crâne. Non j'ai besoin de savoir si t'as le Covid Ouais, vrai que ça serait un P2 Ah Par contre, si c'est un solo, faut jouer. Jean Castex a annoncé un confinement. Ça pue la merde, ton pouvoir. Je suis pas ralenti, là. Ah ouais, j'ai pas l'impression, moi. Oh, mais frère... Ok, quoi? En brigo, en brigo J'ai pas géré hein. Euh, dedans, là, je... Il est sur moi, il est sur moi, il est sur moi Ouais, tu es trop mal, hein c'est bon, je suis sur lui, je suis sur lui. Il est mort mais il fait mal bah Il a beaucoup... Il a résistance, ah il a résistance, il a résistance Oh mais frère Par contre moi ouais, j'ai deux gapels les gars ouais, ouais, ouais. <rire> J'en ai pas beaucoup non plus Oh ouais, ouais, bah, ah, mais ah, il il avait bah, beaucoup beaucoup de gâples C'était hein. C'est vrai Ar il traînait avec Gil et... Avec Guille et Dwarf hein Gil peut ouais, être méchant Mais il, il est méchant hein Dommage il a pas dit jean au secours Le vaccin t'a sauvé Mais le vaccin m'a sauvé hein Attends il avait combien de gâples Euh les gars Sachez que si Guil est méchant, ah il est solo. Ah ouais, ouais je pense. Comment tu sais tout ça C'est comme ouais, pour moi vrai, que tu sais. Tu sais. Tu sais Allez gros, c'est ça d'être Macron, on a des, petits, des petites informations partout. Ah ah ah. Des Mac des on des est venu Manu mato. Je tenais ah à ah vous remercier Monsieur le Président de m'avoir mené bien, hein. là où j'en suis aujourd'hui. Ah mais il est resté, ah. il est resté, ouais. ah, ah mais ils, ils sont, ils sont pas à aller, il Les groupes, les groupes les gars, les groupes Ouais Je suis vacciné <rire> yeah, je... Let's go <rire> quelqu'un qui m'appelait ah Ouais sauvé, ouais, c'est bien fait. C'est exactement. Je suis tellement content. Merci, merci. On va le voir ça, mis mais, aucun coup mec, vraiment j'ai j'ai bien peur. Tu fais ta base par Dwarf Par Dorf ça C'est les jours. Du coup Dwarf Dorf, mince. Ah mais tu oh, pas en train de chase Risto Ouais. J'ai lâché parce qu'ils ont. On qui Tu peux pas rester avec nous, on est full. On est trop. C'est qui cote qui a la trahison derrière. Du coup, j'ai fini par Tom et je vais casser la gueule par Gil et Edouard. Ah voilà. Gil et Edouard sont ok. Oh derrière, derrière, derrière, derrière! On y va ou pas? Non, non, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. J'arrive, Gustump, restump, j'arrive, j'arrive, j'arrive, j'arrive. J'arrive agresseur. Si il était solo, quoi. il serait pas dans le rue ah, il serait pas le camp. Il a vainqueur. Il, pas il est pas la meuf qui mis... peut changer de camp là. Oui, elle vole le camp. Si... Il a vainqueur, il a vainqueur, c'est c'est le... la meuf avec vainqueur. C'est Marion Mario ah oui, Maréchal. Il est solo, ou est bah, ouais. C'est bon, c'est bon, bon, bon, je l'ai eu. Ouais, les solo, frère, viens, Marco, viens, viens, viens. Narco on met ah pas les fights, c'est du relais. non, mais Marion, Maréchal, elle est pas solo, si Elle est solo. C'est ça, elle est solo. Jean-Marie, même s'il a dit que j'étais solo. Après même si safe. Oui mais moi oui Bah on sait pas en vrai ouais. peux être oh, sympa, attends on connaît pas toi ah, ah, ah, si, si, si vous le connaissez hein Attendez, attendez, tempo deux minutes hein C'est le jour ouais. Hein. Moi c'est de la merde pour fâche, mais bon vas-y J'ai force euh... C'est pas de part <rire> pour oh OK Oh okay. Florian quoi, Philippot Oui oui Oui oui mec, oui Mais t'as 20 gars Mais je joue RP mon rôle depuis tout à l'heure Je connais pas Pourtant, pourtant tu l'as ah vu hein, coucou, tu l'as vu, ah tu l'as revu, tu l'as revu, revu Ah mais il est peut-être Sarko on, on qui va... Qui on vote qui Attends On vote qui On vote qui Votez-moi non. Euh, non mais toi t'es les... peut-être solo donc je suis pas chaud de te voter de toi c'est l'un d'entre nous ou, ou l'un d'entre eux, eux bah, vas-y toi Vas-y bateau. c'est Bon convaincu pas me voter moi-même En vrai c'est beaucoup mieux de Mais vous voulez pas les frais là Il fait jour et tout Ouais c'est vrai là, go bouger oui Ah ouais généreux donateur, bah ouais ouais Mesdames et messieurs, ne vous inquiétez pas, les ah. statistiques montrent nous ah, serons victorieux. Bien. Ça fait quoi euh... ça, agression sexuelle, il quoi <rire> Oh, c'est tout ah, bah. C'est ah, pas bon. cherpillé. Hein. Pas... Y'a pas de morale en les C'est <rire> très de morale J'avoue que, que là-bas, <rire> <rire> tu dis quoi, mec <rire> Il a été <rire> <rire> Agression ça, sexuelle, euh... n'osez <rire> une minute. Il aurait dû appeler l'événement IST plutôt, c'était plus worse, ça. Vraiment premier guerre. Vous êtes trop dans votre groupe. Alors Vous avez tous les infos ou pas Ouais ouais, ouais. Risto, Risto qui est solo oui. Il aussi il serait euh... Tu sais le truc avec Vincent. Mais tu hein, penses hein. que Bichard est solo Ah Et moi je pense que Bichard est solo Moi Mais je vous dis vous pas ah, sûr, Sinon je t'aurais déjà attaqué Je suis pas sûr à 100% déjà okay, okay. ah, ah, ah, cas, Dans tous les cas, en toute honnêteté Si tu m'attaques c'est chiant Parce que je pourrais me dévoter Mais c'est chiant Ok, j'ai ah, envie ah de bon. dire pourquoi. Bah. Bon bah <rire> toi, tu sais quoi <rire> Nems bon, bah, Est-ce que t'as faussé compagnie à tes petits amis parce que je t'ai pas beaucoup vu Bah moi je suis un mec cool, moi c'est tout, c'est juste euh, tu vois je suis un mec, je suis là, bon. Mais as une une pas une ambiance, tu vois. Ouais je crois que c'est ça, je fais ce que je veux moi. Tu vois. Après ouais, honnêtement, si a un solo ici va nous aider plus que. Il a pas de sur je pense pas. Oh Nicolas Sarkozy Bah à part du char, on connaît pas vraiment Il est parti en Suisse. Arrêtez de mais arrêtez de penser que je suis tout le temps méchant dans toutes les games oublions hein. Reconquête! <rire> ouais! Reconquête! Non, mais il manque, il y a trois solos. Hein. Ah, il y en a un. Balkany, Valérie Pécresse, Marion Maréchal Le Pen, Manuel Valls. Il y en a qu'un mort, il y en a qu'un. Bah non, il y en a qu'un, il reste un solo parmi nous. Il hein. euh, est toujours avec. Nous. Comme conversation. Chose, cool. ouais. En <rire> effet, Balkany est euh, peut-être parmi et nous. Par bah, oui. contre, j'ai un, tu... eh, un clip où tu dis euh, le meilleur, c'est vraiment Jean-Marie Le Pen. <rire> <rire> Je... Voilà. Tu... Ah, mais c'est vrai que l'infect est pas mort. Hein. Ben non. Ouais, ouais. Certes, ça a pas été infecté. il revient d'entre les morts. Donc, on... il est forcément mort-mort. Ah, Grisco, Manuel, Vage. Il reste plus qu'un solo. Hein. Attends, Filippo, il est mort. C'est trop bizarre. Filippo, il est mort. Je <rire> suis désolé. Il reste plus que Marie, -Marie, -Marie <rire> <décédé>. <rire> et Maréchal. Macron décédé. Le <rire> Z parti en R. Il et Maréchal Le Pen. Dwarf il est solo Non, non, Dwarf il est méchant. Dwarf. Yeah. Méchant en vrai. Tout... Ah y'a Nemster, Nemster, Nemster. Nemster, Namster, Qu'est-ce que c'est Ça m'étonne pas. Bah, y'a <rire> bah, bah, bah, bah, oui, en bah, tout cas, Là Bah, tiens, il est solo, il était solo. On va sur Nero ou va sur les 3 à gauche 3 à gauche, non 3 à gauche, 3 à gauche. C'est bonus ou c'est malus C'est malus oh, c'est pas ça. C'est random en fait, c'est random. random. Ouais mais il y a eu plus de oh, bonus ouais, que, que de malus. On va pas, hein. Voté, pas voter, on s'en bat les couilles, on chase. Pourtant elle gère, ouais. cas, ça casse à A l'aide, à l'aide, allez. l'aide, Heureusement ah, qu'il tank hein Allez, ah, il va être chanté, <rire> ouais. Bah il a speed à côté des rôles féminins donc Ah let's go Ah bah est cool, voilà, en tout cas. la plainte de progression, ouais pour ma gueule Bien, yeah. Ok. Ah oh, oh, mon dieu droite, jour, là Ah non mais bah en vrai euh... Vrai, non. Pas trop! <rire> ah, t'es Macron! De quoi? c'était Macron, toi? Ouais, vu que t'as speed perma. Ah non, non? Toi, comme rôle, qu'as speed perma. Mais j'ai pas speed? GG, les gars! Hein. Impossible, à... Impossible de gagner quoi que ce soit. Mais hein. on a infecté, frère! Ça n'a rien changé! Il y a tout, là. Il y a... on a fait le max possible là! Hein. Ça va, frère, aussi là! Oh, c'est tellement lourd comme game! Oui, je ça. Putain. Nartko c'est maintenant, frère. Ben non. Ouais, ben non. Non. Il y a plus de solo, il y a plus de solo. Genre t'es infecté, Nartko quoi. Bah ben Non. Enfin, c est c est ça marche pas comme, comme ça. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est vraiment maintenant, ben c'est vraiment maintenant. Ben non. Ah, es solo, te... solo. Mais, mais, mais joue Mais joue il, suffit... il suffit pas de le dire pour que ce soit la vérité, quoi. Honnêtement, je... c'est vrai, honnêtement. Que y a un bug, <rire> parce qu'il avait l'air tellement ah ouais. premier degré. Je pense qu'il avait l'air vraiment. Vous avez des gars sur hein. Pourquoi est il s'est jeté infecté De toute façon, il peut pas t'avoir infecté. Ah non, il faut que je sois mort pour être infecté. Fais des gars, Bichard Bichard, hein t'as des gars s'il te plaît. Ou pas oui, qui veut quoi Faut qu'on split de toute façon. Il y en a un qui doit partir là. Hein. Ah vrai, on peut retirer euh, le potentiel solo de notre groupe. Non, pas Bichard. Moi C'est moi j'ai speed Moi Moi <rire> oui Vous saurez quand je serai Mais Les gars, on dirait ouais, pas j'ai speed là quand Macron, il meurt. Ouais, parce que, que si Manu, il meurt, je suis seul. Oh, oh non. non Et voilà, elle vit. venez, on le retrouve Venez, venez, venez, venez Ça on aurait pu la garder pour la tuer, mais bon. Oh, oh bah tiens tu... <rire> <rire> Comme quoi les choses changent vite en politique est <rire> la... <rire> champ, est le... son... Mais est-ce que j'étais es pas Hollande, hein, Bichard Non, je suis pas Hollande J'ai jamais dit que j'étais Hollande, hein Ah, pourquoi oh, tout le monde me tape Ah oui, non, pardon. C'est le oui. 4 quoi. J'ai jamais, jamais <rire> été Hollande, hein. oh, Hollande. Non, j'ai jamais dit que j'étais Hollande C'était elle LPQ, voilà. Ça change rien, ça change rien. Mais elle était mais pas non, avec en lui En fait, c'est Manu quand il meurt, je deviens solo. Mais oui, elle il vient de mourir. Non, t'es pas solo, tu viens avec Marine. Ah oui, euh, oui il a... pardon. Du coup, oui, je suis Quand on l'a tué, elle était Vas avec Vas-y, GG. Pourquoi j'ai speed moi Je sais pas, ça c'est pas normal, <rire> oui, hein. En plus, t'as speed bien. Hein, tu mais oui, hein, oui, hein. Mais nala, oh non, il a pas assez, t'es tabassé. Vas-y, viens, Guillaume. Vas-y, allez, moi, elle Enfin, c'est un peu du relais, non, si vous faites ça, non Non, t'as pas le Ah, ouais, mais d'accord. Ah, mais c'est lui qui est infecté. Vous fight vous Bah du coup oui vu que. Ok bah c'est un 3v3 mais. Ouais ouais quoi Bichon. Ils s'envolent. Salut, ça va Oh tu fais, fais mal Let's go Comment ça verrant il est. A... Ah oui il a été un ok. Je me disais, mais Véran il est pas ah dans le rassemblement national. Ah j'ai un peu une culture politique quoi, tu vois. j'ai un Wesh, ouais, oh, le 3v2 là. Ah bah voilà, on passe au Landas. Ah oui, si on est en 3v2, il reste deux méchants en fait. Micro, ouais. micro là Micro là, micro là, micro là. 103, bien sauté. Ah, bah, ouais, ouais. Ah, ça ça va être chaud, c'est oh, un, fi... un phasop. Oh les gars, oh, oh, ouais. en le temps présidentiel peut-être Ça va t'allumer frère Peut-être 50 Bien sûr 50 plus là Oh il fait mal quand même Wesh Oh il a pas oublié. lui Le parti présidentiel peut-être Le rassemblement national peut-être Le rassemblement national Je sais pas pourquoi je vais aussi vite mec t'as Ouais parce que je suis mort les gars J'ai. Oh Ouais C'était trop chaud à la fin Let's go effet, Balkany est euh, parmi est nous. Balle, Par contre, j'ai un, eh, un clip où tu dis euh, le meilleur, c'est vraiment Jean-Marie Le Pen. <rire> Je, euh, voilà. Tu... Moi, ça, ce clip, euh, il va te suivre, frérot. Ah, il est là.